Salut tout le monde, je m'appelle Giffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment fonctionnent les images alpha sur Blender ou tout simplement comment utiliser des images transparentes dans Blender Alors déjà on va commencer par un cas assez facile à comprendre qui est en fait un add-on déjà intégré de base dans Blender pour l'alpha Mais euh, l'alpha, pas tout à fait on va tout d'abord supprimer tous les éléments de base de la scène. Du coup, on va faire un bord select comme ça. On les supprime. Je vais activer la visibilité de mes raccourcis clavier ici. Et là, je vais aller dans les, dans les add-ons. Ici, dans Edit, Préférences. Là, je vais taper Image. Et Blender va me proposer l'add-on Import Image as Plane. On clique ici. Et on referme la fenêtre comme selon l'indique cet add-on permet d'importer une image comme un plane tout simplement là il n'y a encore aucune notion d'image alpha ou bien de transparence d'image transparente dans blender et donc nous on va importer une image comme un plane dans blender tout simplement on va faire shift a comme c'est dans les imports importe des images on va aller dans image ici en bas et on va sélectionner image Plain. On va cliquer dessus, on va aller sur le bureau, sur le bureau. on va ouvrir le petit dossier que j'ai créé. Là j'ai mon image cœur 1 et mon image cœur 2. Je vais commencer par importer le cœur 2 pour voir quoi il va ressembler dans ma viewport. Déjà là il s'est importé, donc je vais faire un R, X de 90 degrés. là mon image est importée. Bon, maintenant je vais cliquer ici pour, voir, pour pouvoir voir un petit un preview de mon image ok voici mon image qui a été importée. je tiens à noter ici que lorsqu'on importe une image As plain cette image peut être visible lors du rendu ce n'est pas comme un empty qui n'est pas visible lors du rendu ou alors une image de référence que l'on importe d'habitude pour réaliser euh, nos petits personnages dans cette image pourrait être visible lors du rendu mais mon image elle a été importée et elle a été importée nette comme elle était dans, euh, dans le dossier, en gros, dans, ma, dans mon ordinateur. On a juste mon image avec la couleur rouge et la couleur blanche auto. On va maintenant faire un second test, euh, en important une seconde image en utilisant la même méthode, Image As Plane. Nous nous on va faire Shift A, on part dans les images, et on va euh, revenir sur Image As Plane, et cette fois-ci, on va sélectionner notre seconde image. On clique dessus, on va faire une rotation sur l'arc des X de 90 degrés, et on va de nouveau cliquer ici sur le preview. Et là, il y a une différence. Sur la première image, euh, on n'a pas de la transparence, sur la seconde image, on a de la transparence. Et vous avez sûrement me dit que ah, c'est sûrement parce que euh, la seconde... La seconde image que j'ai importé, c'est une image PNG et les images PNG auront de base la transparence, mais c'est pas tout à fait ça. La première image que j'ai importé, c'était également une image PNG parce que si on clique dessus et que l'on part euh, au niveau des euh, là, je peux pas voir le type d'image, mais si on part ici dans le shading, si on vient ici, vous voyez que c'est bel et bien une image PNG que j'ai importé au départ. Une image PNG qui est son serveur de la transparence, mais cette image PNG elle, elle n'a pas de leur transparence. En gros, il faut noter ici que les images PNG c'est vrai que en général ils ont de la transparence, mais c'est pas tous les images PNG qui ont de la transparence. Donc, ici euh, on a une image PNG qui possède des informations de transparence et une autre image PNG qui ne possède pas d'informations de transparence. Maintenant, on va regarder euh, comment Blender a géré cela. Au niveau du shading puisque c'est dans le shading qu'on va gérer l'aspect des matériaux donc je vais cliquer sur la première image et là on se rend compte que on a créé une texture image qui contient l'image en question on a connecté la sortie color avec l'entrée base color du principal bsdf et on a également connecté la sortie alpha avec l'entrée alpha de notre principal bsdf mais on n'a pas eu le même résultat que cette image. Et autre chose qu'on peut également noter sur euh, notre première image, du coup, sur le shading de la première image, c'est que au niveau des matériaux ici, en bas, au niveau euh, du blend mode, on a également mis alpha ici. Mais cette option n'a servi à rien. Vous voyez que si ici je modifie par exemple alpha, euh, euh, le mode blend mode ou euh, de alpha blend ou opaque il n'y aura pas vraiment de différence donc en gros c'est une option qui n'a servi euh, véritablement rien pour cette image bon maintenant on va passer à la seconde image à la seconde image euh, on va faire quelques petites modifications juste pour voir quoi ressemble on va tout d'abord commencer par supprimer l'alpha ici je supprime l'alpha là lorsque je supprime l'alpha en gros la transparence euh, la transparence est remplacée par la couleur noire. Si je sélectionne la première image, je supprime l'alpha, bah on en arrière. Une autre image est toujours comme elle était avant. Et donc si je reviens ici, on se rend compte alors que euh, la transparence qui était présente sur ma, sur ma second plane était due à la couleur noire euh, interprétée ici dans Blender. En gros, Blender, lorsqu'on importe une image comme un plane de base, euh, tout ce qui est transparent est remplacé par du noir. Et du coup, pour remettre de la transparence, on utilise l'alpha du principal BSDF. Et donc ici, si on essaye par exemple de connecter la sortie color ici, avec euh, l'ancrée euh, alpha de notre principal BSDF, on a presque le même résultat, mais on a un autre couleur rouge qui est masquée. donc en gros on n'a pas les bonnes informations de transparence au niveau de la couleur ici tandis qu'au niveau de l'alpha on a les bonnes informations de transparence déjà là c'est pour la première partie de la vidéo donc déjà là on voit que euh, les images euh, png possè possèdent des informations d'alpha et l'alpha permet de la transparence dans blender en utilisant cette sortie ici, avec cette entrée ici, et également en configurant le blend mode. Mais nous, on peut faire mieux. Et on va tout d'abord regarder la définition de alpha, ou bien de canal alpha, dont on parle tant. Euh, sur Wikipédia, on nous dit par exemple qu'un canal alpha d'une image numérique est une composante qui indique le degré de transparence de chaque pixel de l'image. Là, c'est une définition un peu bizarre, mais on peut mieux la comprendre à partir d'une image. Alors, pour l'image, j'ai par exemple pris l'exemple de ce logo. De ce logo, euh, on voit nettement la forme du loup. Cette image, elle est constituée de pixels blancs et de pixels noirs. L'ensemble mélangé forme, forme le logo en question. Ici on a les pixels qui sont en fait séparés, on n'a pas des pixels qui sont mélangés. On a deux types de pixels noirs, de couleur noire et de couleur blanche qui sont séparés. Là c'est notre image alpha. Donc en gros dans notre image alpha on a euh, un ensemble de pixels séparés qui lorsqu'ils sont réunis ensemble donnent une forme à notre image. Ici, il ne faut pas confondre avec euh, une image Bump, dont j'ai donné la définition dans l'une de mes vidéos. Là-bas, j'ai dit que c'était une image constituée de couleurs noire et de couleur blanche. Mais là-bas, c'était en fait mélangé. On va par exemple prendre l'exemple de cette image Bump. Vous voyez ici, on a également des pixels noirs et des pixels blancs. Mais sauf qu'ici, c'est assez mélangé niveau position. Du coup, là, on a quelque chose qui ressemble à du gris. Mais on pourrait bien également avoir du noir. Euh, pour ceux qui veulent euh, télécharger l'image, le cœur, vous pouvez vous rendre sur le site PIC PNG parce que je l'ai télé téléchargé gratuitement ici. Ok, là c'est cool. Mais on a également parlé ici du canal alpha. Bah, Qu'est-ce que c'est Alors, canal alpha, moi je l'ai vu dans GIMP, le logiciel gratuit qui est en quelque sorte le petit fret de Photoshop. Dans Gimp, ici, je vais vous montrer comment fonctionne un peu euh, l'alpha. Du coup, lorsqu'il n'y a pas l'alpha, qu'est-ce que ça fait Et lorsqu'il y a le canal alpha, qu'est-ce que ça fait Je vais importer ma même image. Du coup, ici, je clique sur Ouvrir. Et je vais ouvrir celle-ci. Parce qu'elle n'a pas de canal alpha. Je clique dessus et je clique sur Ouvrir. Je clique sur Ouvrir. Ok. Mon image, elle est assez petite. Donc, je vais l'agrandir en ce moment un peu. Donc je sélectionne l'outil de zoom, je clique ici sur zoom avant et je clique là. OK. Là, mon image, elle n'a pas de transparence. Pourquoi? Je vais essayer de supprimer en fait le blanc qui est qui est derrière ici. Puisque c'est une image PNG, donc si on supprime le blanc qui représente le fond, euh, en théorie, on, on devra euh, obtenir de la transparence. Et donc je vais sélectionner mon outil baguette magique, ma baguette magique. Je vais cliquer ici et je vais essayer de supprimer le fond. Donc je sélectionne mon outil gomme et je vais essayer de supprimer comme ça. Ok, là, en supprimant, on n'a pas exactement le résultat souhaité. On a une couleur rouge qui se qui se met en fond. Là, c'est trop bizarre. Et donc nous, on va Ajouter un canal alpha à notre image. Pour cela, on va aller ici. On va faire un clic droit. Et on va cliquer sur ajouter un canal alpha. Et là maintenant on va recommencer l'opération. On va supprimer comme ça. Et maintenant on a de la transparence. Et donc la définition de Wikipédia était bel et bien vraie. Lorsqu'on ajoute un canal alpha sur notre image, on a de la transparence, en quelque sorte. Bon maintenant on va retourner sur Blender. Pour avoir, pour que je puisse vous donner un exemple plus concret. Comment créer des, euh, de la transparence sur vos objets de façon customisée. Et donc, je vais revenir dans le layout. Je vais cacher mes deux planes avec un bord comme ça. Je clique sur H et je vais revenir en vue solide. Je vais importer une sphère, Shift A, je pars dans mes meshes et je sélectionne ma sphère. Je vais mettre le modifier subdivision de surface, c'est pas forcément nécessaire, mais j'aime quand totalis. Et donc, du coup, je vais mettre la valeur, euh, de la duoport ici à 2. Je vais smousser le tout. Je vais aller en edit mode pour pouvoir faire un dépliage de duvet parce qu'on va travailler avec le texture paint. Je vais aller derrière ma sphère. Je vais faire un alt et clic droit ici. Je vais faire un maximum. Et ensuite, je répète le tout avec un unwrap. Ok. Tout est ok. Si on vient ici, on va voir euh, le patron de ma UV qui a été projeté ici. Et là, c'est super cool. Je vais maintenant retourner dans le shading et je vais créer ma propre image alpha. Comment le faire Je vais tout d'abord créer un nouveau matériel. Je vais aller dans le texture paint parce que c'est là qu'on va peindre... Euh, euh, nos composants alpha et actuellement il s'affiche du violet sur ma sphère parce qu'en fait Blender est en train de chercher une texture qui n'existe pas et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais créer la texture en question en cliquant ici dans les options proposées on me donne genre, euh, la base color, le specula, la roughness mais euh, pas d'alpha donc moi je vais prendre une base color que je vais tout simplement laisser les configs de base Ici je peux mettre une couleur blanche Plus foncée et je vais cliquer ici Si ok Donc déjà on a ça Je vais revenir dans le shading Et je vais maintenant euh, Connecter euh, Ma sortie Color ici avec l'alpha ici Parce que ce qu'on va créer ça sera en fait l'alpha Une composante alpha Du coup c'est pas l'alpha de mon image que je vais connecter ici Comme dans les anciennes euh, dans les exemples précédents mais ça sera plutôt ma couleur que je vais connecter au niveau de l'alpha parce que ma couleur va représenter ma composante alpha pour que tout donne parfaitement bien je vais aller ici en bas et je vais utiliser le blend mode soit le alpha blend soit euh, le alpha h. le alpha h, lui il va mettre de la transparence mais avec des petits grains tandis que le alpha blend il va mettre de la transparence euh, tout simplement de façon nette et précise donc je vais travailler avec l'alpha h parce que je trouve que c'est plus stylé mais vous pouvez aussi bien mettre euh, l'alpha blend si vous voulez donc point de vue alors je vais mettre euh, l'alpha l'alpha l'alpha h <rire> mais après on va mettre l'alpha blend ne vous inquiétez pas et ouais vous avez sûrement remarqué il s'est passé un truc assez bizarre lorsque j'ai mis ça ça c'est souvent un bug qui arrive avec euh, l'alpha blend c'est pour ça qu'en général je travaille tout d'abord avec l'alpha h et ensuite je switch avec l'alpha l'alpha l'alpha blend donc du coup ici je vais mettre mon alpha blend je vis que tous mes configs sont ok et je vais aller au niveau du texture paint je vais aller sur ma vue de face je vais cliquer ici pour un preview et je vais commencer à la à peindre pour peindre ici, je vais prendre une couleur noire parce que d'abord je voulais peindre mais il n'y avait pas de couleur. Je vais prendre deux couleur noire, une couleur noire ici, et je vais scaler ma broche avec F. Maintenant je vais peindre. Là. Vous voyez déjà que il y a de la transparence qui est créée. Plus je peins, plus ça me supprime. Les endroits sur mon image. Vous voyez que si je pars en profil, euh, on a déjà un croc qui a été formé sur notre uv-sphère que okay, là avec ça on peut créer de la transparence de façon customisée mais là c'est juste la première partie qui est assez simple maintenant on a également la possibilité de peindre une image euh, de peindre de la transparence à l'aide d'une image sur notre objet donc ici je vais faire d'abord un CTRL Z, je vais d'abord revenir dans le shading, je vais passer avec l'alpha blend pour que vous voyez que là il n'y a plus vraiment de bug c'est assez propre mais je vais repasser avec l'alpha H parce que j'aime beaucoup l'alpha H et donc je vais revenir ici je vais faire un CTRL Z pour supprimer tout ça et je vais maintenant euh, utiliser le Stencil euh, mais qu'est ce que c'est ça nous permet en fait ça va en fait nous permettre de peindre euh, une texture sur notre objet. Donc, je vais revenir ici. Je vais aller au niveau des textures là. Je vais sélectionner Stencil. Ici. J'écris ma texture. Je pars dans l'onglet des textures ici facilement. Je clique sur Open. Je viens ici au niveau du kit. Et je prends mon image PNG présentant des informations de transparence. Je la place ici. Je fais un clic droit avec un Shift maintenu pour pouvoir diminuer la taille comme ça, je scale comme ça, je place là où je veux, je place ça ici, Ouais. Voilà. et là je vais peindre. Mais maintenant, euh, pour peindre, soit, euh, en fait pour peindre il faut que ça soit la couleur noire ici, parce que la texture que l'on est en train de créer c'est une euh, alpha. Ce n'est pas une texture comme les autres, c'est une alpha. Donc, il doit avoir soit du blanc, soit du blanc, et pas une autre couleur. Donc ici, je vais maintenant peindre là, comme ça. Je fais un F, je peins, je peins, je peins, je peins, je peins. Je peins. Et lorsque j'enlève, voilà, ben on a un autre cœur. Euh, pour supprimer les les petits les petits grains qui sont autour de notre cœur, on peut utiliser l'outil... Euh, en général sur, sur, sur photoshop on dit c'est l'outil œil de poisson mais ici je ne sais pas comment on appelle ça l'outil peut-être. ici je vais diminuer ça et je vais flouter les bords comme ça et voilà et maintenant si je reviens ici au preview c'est quand même quelque chose de, de beaucoup plus magnifique et maintenant dans le shading ici on a la possibilité de modifier la couleur si l'on veut